Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de celle-ci. Alors les premières questions, démarrage bien sûr, puisqu'on commence pile à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez la présentation Alors j'attends les réponses et on démarrera dès qu'on sera au clair sur la technique. Ok, merci Eric, merci Lola d'avoir répondu. 11 h pile. Bah, écoutez, euh, de toute façon, le webinaire est enregistré et euh, sera diffusé par la suite euh, sur notre page de ressources et sur CELSI Academy. Euh, donc, euh, vous aurez tout le loisir, pour ceux qui arriveraient un peu en retard, de le revisualiser. Euh, alors, webinaire de rentrée, euh, où euh, bah, vos animateurs sont... Euh, je te laisse te présenter, Anthony. Anthony, je suis responsable du service client chez CELSI. Euh, et je suis accompagné de Jonas. Voilà, Jonas, je suis directeur marketing de celle Un euh, rappel sur euh, bah, qui on est, celle -ci, pour les, les nouveaux qui nous rejoignent on est 70 salariés euh, basés entre La Rochelle et Paris où nous avons des bureaux. Cette année, on fait nos 10 ans Alors, on a sorti nos, nos super ouais, pulls, celle-ci 10 ans. Euh, la société existe depuis 2009. Elle a été fondée par, euh, les, par Alain Mévelec et Frédéric Coulet, que vous voyez, vous voyez en photo. Quelques chiffres sur celle-ci on est assez fiers. En fait, on les a sortis pour les 10 ans. Il n'y a plus de 22 milliards d'euros qui ont été factués, facturés via le logiciel. Euh, c'est énorme pour nous, quand on a vu ça, c'était incroyable. Ça représente 6,5 millions de factures. Alors, je ne vais pas faire le, le calcul de tête, mais ça doit faire un, un, une moyenne entre 3 000 et 4 000 euros par facture. Et surtout, c'est à nos clients qu'on le doit. Donc, merci à vous, euh, nos clients, et merci aux futurs clients qui vont nous rejoindre. On espère vous donner envie avec ce webinaire. Ils sont déjà 4000 de sociétés à nous faire confiance, ça représente 19 000 utilisateurs. Et euh, on n'a pas fini, vous allez le voir avec toutes les nouveautés qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, avant d'aller sur les nouveautés, euh, c'est intéressant de... de de rappeler l'étendue des fonctionnalités de celle-ci. C'était une bonne occasion pour nous, puisqu'on s'est rendu compte, après avoir posé la question à pas mal de nos clients, qu'ils étaient très satisfaits de certains outils qu'ils utilisent au sein de celle-ci, que ce soit la facturation, que ce soit la synchronisation avec les agendas, les emails, mais ils, avaient rarement, ils avaient rarement la vue exhaustive de tout ce qu'on proposait. Alors, on va vous présenter les fonctionnalités étendues pendant une une dizaine de minutes, et ensuite on passera aux nouveautés qui sont disponibles depuis, depuis le mois de septembre et celles qui vont sortir sur le courant du mois d'octobre. Euh, bah je vais je te laisser commencer peut-être sur présenter mmh. le premier, premier outil au sein de celle-ci, le CRM. Je vais quand même rappeler qu'il y en a trois principales, le CRM, la facturation, qui est notre cœur de métier, euh, depuis le début où on était facturé en 2009, et maintenant on s'oriente très fortement sur un outil de comptabilité puissant. Comme vous l'a dit Jonas, aujourd'hui, nous, on, on vous proposer un logiciel qui va vous accompagner sur le cycle client. Là, on est sur du CRM, de la prospection, de l'avant-vente, euh, avec les fonctionnalités phares de celle-ci, euh, qui sont la gestion des contacts, bien évidemment, de vos prospects. Euh, vous allez pouvoir créer des tunnels de vente, des pipelines directement dans celle-ci et y faire vivre vos opportunités d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment très important pour avoir un suivi irréprochable de vos opportunités. Euh, on va allier d'autres fonctionnalités, comme par exemple les automations, la possibilité de créer des scénarios d'emails qui vont partir automatiquement euh, dans vos étapes de tunnel de vente. Ça, c'est un gain de temps énorme. Euh, nous, on l'utilise bien évidemment en interne et on fait gagner beaucoup de temps à notre équipe commerciale et c'est bien plus étendu que ça on va également vous proposer une signature électronique pour aller jusqu'au devis qui va être validé donc on a comme ça une masse de fonctionnalités d'avant-vente qui va vous permettre de faire glisser jusqu'à la vente. Donc cet outil là s'adresse principalement aux équipes commerciales qui vont pouvoir aussi utiliser toute l'information enregistrée par les différents commerciaux pour avoir des reporting euh, très précis, et que vous pouvez d'ailleurs remanipuler par la suite si vous avez d'autres outils, hein, on est compatible, on vous présentera les, la Marketplace à la fin du webinaire, donc tous les connecteurs qui existent avec des outils que vous pouvez utiliser par ailleurs pour traiter cette data, mais avant de la traiter, ben oui, il faut l'avoir, la donnée. Et euh, celle-ci CRM en l'occurrence, pour tout ce qui est le suivi et reporting des actions de vos commerciaux, eh ben ça vous permet de centraliser cette information en direct. Les fonctionnalités qui sont les plus demandées dans le CRM, euh, c'est euh, la synchronisation des agendas, et des connexions email. Euh, C'est vraiment tout bête de mettre en place. C'est trois clics depuis l'interface que vous ayez utilisé Gmail for, pour le business ou Office 365 par exemple. Euh, votre compte sera automatiquement, enfin vous pouvez gérer les emails depuis votre compte celle-ci, ça sera synchronisé avec votre compte Gmail par ailleurs. Vous pouvez ajouter des événements dans votre agenda dans celle-ci et pareil, vous les retrouverez, vous pouvez accéder aussi aux agendas des collaborateurs directement. C'est important, je sais que c'est important pour Jonas, c'est important pour euh, toutes les sociétés qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez un suivi, comme je vous le disais, irréprochable de vos opportunités d'affaires avec euh, un maximum d'informations contenues dans ces opportunités. Et on va même pouvoir vous dire d'où vient cette opportunité et combien vous avez mis d'étapes, par exemple, pour la traiter et la gagner ou la perdre. Euh, c'est important quand vous allez faire vos reporting euh, marketing, par exemple, pour voir ce qui fonctionne en termes de sources. Euh, c'est également une notion que vous aurez euh, grâce au CRM celle-ci. Tout à fait. Et, euh, et on ne va pas passer trop de temps là-dessus. On pourrait en faire un webinaire dédié. Oui. D'ailleurs, on en a sur le CRM. On passe tout de suite à, à la facturation, le cœur de métier de celle-ci, euh, là où on est les plus forts, sans aucun doute. Oui. Euh, un peu chauvin. Non, non, non, même pas. Euh, Aujourd'hui, avec celle-ci, vous pouvez déjà, en un clic, transformer un devis en facture. Donc déjà là, on a quasiment résumé la force de celle-ci. Euh, vous avez fait de l'avant-vente, vous avez proposé des devis. Ils ont été signés en un clic. Euh, techniquement, je l'ai transformé en facture. Donc déjà, imaginez, euh, imaginez les étapes gagnées et le temps gagné. Bien sûr, on va vous proposer également des liens de paiement. Donc Le paiement en ligne, c'est aujourd'hui crucial pour une société. Ça peut prendre plusieurs formes différentes. Euh, du paiement multiple, euh, par exemple, si vous vendez de l'abonnement euh, ou du paiement one shot, un petit peu comme quand vous allez acheter, euh, euh, quand vous allez acheter vos cadeaux de Noël sur Amazon, par exemple, bah, vous allez pouvoir proposer la même chose à vos clients grâce à celle-ci. Moi, je pense que c'est important de, de passer du temps sur les, les abonnements. Hein, parce qu'on oui. a des, des clients... Euh Parmi les éditeurs de logiciels, donc nous-mêmes, nous le sommes, on sait de quoi on parle, hein, les cordonniers ne sont pas tout le temps les moins bien chaussés euh, on utilise nous-mêmes notre, notre fonctionnalité de gestion des abonnements. Alors c'est assez puissant puisque lorsque vous proposez des formats d'abonnement où vos clients payent régulièrement tous les mois ou tous les trimestres, vous pouvez choisir de définir dans celle-ci un échéancier et le gérer, soit de façon complètement automatique, vous l'avez lancé et vous savez que vos factures vont partir et proposer du paiement directement. Ou alors, euh, vous pouvez le faire de façon semi-automatique, c'est-à-dire en validant à chaque fois qu'une euh, facture est générée pour que vous soyez sûr de facturer euh, le, correctement euh, vos clients. Et c'est l'une de nos fonctionnalités les plus simples à utiliser. Euh, J'insiste souvent là-dessus parce que c'est beaucoup de temps gagné pour vous et c'est vraiment extrêmement simple à mettre en place et euh, c'est super puissant. Ouais. Et, bon, on peut, peut être passer à... Ouais. Le la, la troisième outil euh, phare de celle-ci, c'est vraiment ce vers quoi on s'oriente, euh, c'est l'outil la, la, de comptabilité. L'outil de comptabilité, on, on le présente, on le présentait, on continue de le présenter à travers deux fonctionnalités très puissantes. Euh, la première, c'est euh, la saisie des achats. Alors, euh, là aussi, on a beaucoup de clients qui euh, ont découvert a posteriori euh, qu'ils pouvaient non seulement gérer la facturation de leur poste client dans celle-ci, très connu pour ça, mais aussi euh, de leur poste fournisseur en saisissant les achats des fournisseurs directement dans celle-ci et en les rapprochant. La deuxième fonctionnalité phare, l'utilisation du rapprochement bancaire. Un rapprochement bancaire, il y a beaucoup de bénéfices à utiliser au sein de celle-ci. D'une part, vous allez pouvoir facilement connecter les différents comptes puisque les entreprises ont souvent plusieurs comptes bancaires au sein de la même interface. Et, pouvoir, et vous avez une suggestion de rapprochement qui est proposée, que ce soit pour vos documents de vente, les factures de, à vos clients ou les euh, factures que vous avez saisies auprès de vos fournisseurs. Euh, le fait de pouvoir rapprocher ces, euh, des, les, les sorties, les entrées de votre compte, euh, de vos différents comptes à ce que vous avez effectivement comme document dans celle-ci, bah, vous permet de, de finalement de piloter votre, euh, bah, votre trésorerie au final de façon beaucoup plus précise euh, et directement depuis une seule interface. est-ce que tu veux élaborer sur cette partie-là non, je vais juste insister sur un point, un peu à l'image de ce que j'ai dit jusque-là. C'est un énorme gain de temps. Nous, aujourd'hui, notre service compta ADV en interne qui utilise notre rapprochement bancaire, gagne un temps fou d'aller se connecter à une banque, à une autre banque, encore à une autre banque. Aujourd'hui, ils ont la visibilité de tous nos comptes bancaires directement sur l'interface celle-ci. Ils peuvent switcher de l'une à l'autre. Et quand ils font du rapprochement bancaire, on va vous proposer du rapprochement facilité. On va aller chercher les montants, les dates, et puis on va vous proposer des rapprochements. Donc, en fait, ça se fait en trois clics. Euh, C'est vraiment un, un énorme gain de temps pour notre service comptable. Il y a une partie, lorsqu'on utilise ces fonctionnalités, euh, parce qu'il y a une grande question euh, qu'est-ce qui nous est souvent posé, mais est-ce que vous êtes vraiment un, un logiciel comptable euh, bon, La réponse elle, elle est évidente, oui. À, à travers ces fonctionnalités, nous sommes un logiciel comptable. Est-ce qu'on va aller jusqu'à vous proposer euh, de vous sortir un bilan Non, parce que ce n'est pas notre métier. Euh, par contre, on va vous faciliter la saisie des écritures pour que vous puissiez ensuite exporter vos différents journaux, donc journal de banque, journal d'achat, journal de vente, depuis celle-ci, si le compte est correctement paramétré. Là, on ne va pas rentrer dans le détail du paramétrage des différents codes comptables dans celle-ci, parce que là, on pourrait y passer un webinaire entier également. Si vous n'êtes pas serein avec cette partie-là, d'ailleurs, on a déjà une FAQ, donc une base de connaissances en ligne qui est très peuplé sur, sur le sujet. Et euh, si vous ne voulez vraiment pas vous tromper, on comprendrait. Hein. Euh, nous, on a en interne un pôle de service qui peut vous aider dans ce paramétrage et même faire le lien avec votre expert comptable pour justement lui faire gagner du temps et que vous n'ayez pas de mauvaise surprise lorsque une fois par an, votre expert comptable débarque et sort les bilans de votre de votre société. Donc voilà, on a aussi un article de blog plus détaillé qui est sorti ce jour sur le sujet et qui répond à la question est-ce que celle-ci est un logiciel de comptabilité ou pas Donc je vous encourage à aller le voir sur notre, sur notre blog, il est sorti ce matin. Prochaine slide, bon, sans transition, du coup. <rire> c'est une slide un peu pour résumer tous les bénéfices qu'une qu qu entreprise peut avoir à utiliser celle-ci. Là, on a passé un peu de temps sur les fonctionnalités, euh, mais si on prend un peu de recul, le, le, le, le numérique et celle-ci comme, comme éditeur de logiciel permet aux entreprises de, de gagner du temps. Alors, gagner du temps, oui, c'est un peu ce que, ce que tout le monde met en avant, on va vous faire gagner du temps, mais pourquoi ben, Pour nous, c'est plus précis que ça. Euh, c'est vous faire gagner du temps, en vous permettant de raccourcir vos délais de paiement, en automatisant une partie de tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée dans votre entreprise et que le logiciel vous permet de répéter sans avoir à, à, à perdre de, de, du temps, du coup, dessus. Alors, on les a ventilés sur, sur cinq sujets, réactivité commerciale avec le CRM, euh, vous avez vos contacts qui arrivent directement et vous ne passez pas à côté d'opportunités. Euh, vous proposez la signature électronique pour valider vos devis. Là aussi, vous n'avez pas envoyé, scanné, imprimé, signé, réenvoyé. Vous avez gagné du temps là-dessus. Euh, le cycle de facturation qui commence très rapidement, puisque en un clic, vous passez du devis à la facture. Donc votre ADV ne perd pas du temps à faire, faire de nouveau une saisie. Le paiement en ligne, alors là, c'est plus qu'explicite. Euh, vous avez gagner du temps sur le moment, entre le moment où, où on vous doit de l'argent et le moment où vous l'encaissez, effectivement. Et c'est là qui est le nerf de la guerre. Et enfin, reporting et suivi. Euh, bah oui, euh, peut-être qu'on a mélangé deux sujets sur reporting et suivi. Il y a la partie... Euh, suivi euh, commercial, ce que je disais au tout début, avec les actions euh, commerciales et marketing dans la partie CRM, euh, mais il y a aussi la relation avec votre euh, expert comptable qui, euh, sur laquelle vous allez pouvoir gagner du temps euh, grâce euh, aux, aux fonctionnalités euh, liées au, au rapprochement bancaire que je développais euh, juste avant. Alors maintenant, euh, la promesse sur ceux qui nous connaissent déjà, alors désolé si ça fait des redites, mais je pense que c'est bien de, de vous rappeler l'étendue de nos fonctionnalités. Maintenant, passons aux nouvelles. On va commencer avec le tableau de bord. Euh, pour ceux qui nous connaissent, vous avez vu que notre tableau de bord a évolué ces derniers mois. Euh, Aujourd'hui, on vous propose en fait de le gérer sous forme de cartes. Ça veut dire qu'on va vous donner la possibilité d'avoir un tableau de bord totalement personnalisé, avec de multiples cartes. Des cartes euh, entreprises, qui vont reprendre des chiffres euh, et des visuels de votre entreprise, et des cartes collaborateurs, que vous allez choisir par rapport, par exemple, à vos tâches. Euh, C'est important. On, on, on met l'accent sur euh, la différence entre les deux. Euh, bien sûr, cette différence elle est aussi liée aux privilèges que vous avez dans celle-ci. Euh, pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, pour les autres, je le dis en deux mots, vous avez la possibilité de donner euh, des privilèges aux différents collaborateurs, selon par exemple leur niveau euh, hiérarchique dans votre société. Vous voulez qu'ils aient accès à tous les chiffres de votre société, vous voulez qu'ils aient accès aux chiffres d'affaires, à toutes les factures de la société, ou alors euh, sur un service commercial, vous voulez que le commercial ait accès uniquement à ses propres chiffres à lui, à son chiffre d'affaires à lui. Ça, ça se gère très simplement dans les réglages, euh, dans les profils de privilèges. Alors on a tendance à dire très simplement parce que nous on l'utilise au quotidien, euh, de nouveau là, fin pour ces questions-là, je ne vais pas vous orienter vers celle-ci service, euh, je vais plutôt vous orienter vers notre support en direct qui est très réactif. Alors ils vont me détester si d'un seul coup ils reçoivent plein de demandes, mais rendez-vous sur le site de celle-ci, vous avez un, un petit émoticône en, en bas à gauche de, de l'écran dans lequel vous pouvez parler directement à, à notre support, donc si vous vous dites j'arrive pas à trouver, ils disent que c'est simple mais c'est pas simple du tout, posez-le la question et, et derrière c'est des vrais humains qui sont à la Rochelle d'ailleurs, qui sont en face de nous, on les voit dans l'open space, qui vous répondent avec le sourire et il n'y a, a pas de mauvaise question. Non, non, très clairement, très clairement, posez-nous les questions. On pourra bien sûr vous aider, vous accompagner euh, dans la mise en place de ce type de, de, de démarche, les privilèges par exemple. Mais encore une fois, voilà, dans les réglages, c'est assez, euh, assez facile à trouver. Euh, comme vous pouvez le voir là à l'écran on a aujourd'hui euh, différentes cartes possibles on est sur un maximum de 8 cartes que vous pouvez mettre en place sur votre page de tableau de bord vous allez pouvoir les déplacer comme vous le voulez euh, vous allez également pouvoir les redimensionner voilà, on veut vraiment vous laisser la main sur sur votre tableau de bord quand vous arrivez vous êtes un peu chez vous et vous avez pu gérer, euh, gérer comme vous le souhaitez et les cartes qui sont sorties en septembre, le mois dernier, on vous l'avez peut-être lu dans la newsletter qui a été postée la semaine dernière, euh, ce sont des informations sur les campagnes marketing. Parce que celle-ci, ça je l'ai pas dit dans la partie CRM, mais à embarquer euh, un, une fonctionnalité de, de, de campagne marketing. Vous pouvez gérer vos emails et c'est très pratique d'envoyer euh, à une base de données qui est segmentée depuis votre outil celle-ci CRM, l'email que vous, que vous souhaitez, enfin la newsletter ou euh, la promotion que vous souhaitez envoyer à un segment précis. Et là, vous allez pouvoir avoir euh, sur le tableau de bord maintenant les statistiques des, derniers, des dernières campagnes email. Donc le nombre d'emails qui ont été envoyés, le taux d'ouverture, le nombre de clics et, euh, et les désinscrits, on vous souhaite d'en avoir le moins possible. Euh, on va avancer parce que là, je, je gardais un oeil sur le temps. Ça fait un quart d'heure qu'on a, qu a commencé. Euh, les, ah oui, très, très puissant. Les filtres et la personnalisation des listes. Oui, alors là, vous allez pouvoir voir que sur celle-ci, euh, le moteur de liste a complètement été revu. Euh, déjà, physiquement, euh, le design est totalement différent. Euh, on est sur une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide euh, de, de nos listes. Vous allez pouvoir créer des listes, sauvegarder des listes et ces listes vont pouvoir vous ressembler. Je m'explique, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, J'ai besoin d'aller voir une typologie de clients, par exemple. Euh, je vais sur la gauche de mon interface, je vais filtrer, je vais pouvoir euh, croiser plusieurs filtres différents. Ça va me donner un listing, et ce listing, je vais pouvoir l'enregistrer comme un favori. Comme ça, je pas besoin de refaire à chaque fois cette même démarche pour le retrouver. J'aurai juste besoin d'être d'aller à gauche sur mon interface dans mes favoris. Donc, même chose, on a des articles de fac qui peuvent vous aider à le mettre en place euh, de façon assez simple, et on a également le support qui est, qui, est, qui est là pour vous aider. Comme vous pouvez le voir sur le visuel qu'on vous a mis, ça va vous déclencher euh, une vision de votre listing avec des colonnes. Ces colonnes également, vous pouvez les gérer. Ça veut dire que vous avez une masse d'informations dans celle ci euh, Le but d'un outil CRM, c'est de, de pouvoir euh, avoir un maximum d'informations. Vous, vous n'avez peut-être pas l'utilité de voir toutes ces colonnes. Donc, vous allez pouvoir en cacher et en faire apparaître. Ça, même chose, ça va pouvoir être enregistré euh, dans vos recherches. Comme ça, on, on essaie de vous donner aujourd'hui, et je pense qu'on arrive plutôt bien, un outil que vous allez pouvoir personnaliser au plus près de vos besoins. Ces euh, différents filtres et, et listes était disponible déjà depuis quelques mois pour les contacts et les sociétés. et Il a été étendu depuis, depuis le mois, de, depuis la semaine dernière, euh, à, aux documents de, de vente, ce qu'on appelle documents de vente, ce euh, sont les devis, les factures, euh, les proformats, les avoirs, les bons de commande, les bons de livraison. Enfin, toutes, ces, toutes ces catégories de documents, vous pouvez euh, créer vos filtres favoris, euh, les partager, les personnaliser, personnaliser les colonnes également. Ça se passe d'ailleurs euh, en haut à droite, vous avez la petite roue crantée euh, et les trois petits points, c'est à partir de là que vous pouvez gérer vos colonnes, par exemple. La partie filtre se passe à gauche, comme, comme l'a dit Anthony. Euh, un, un autre avantage, d'ailleurs j'en profite, je ne l'ai pas dit, j'ai vu des questions passées. On les a bien notées, c'est pour ça que je regardais le temps, puisque on garde, euh, quand, une fois qu'on aura fini, d'ici 5-6 minutes, euh, on garde 10 minutes pour, les, pour répondre à, à vos questions en direct. Euh, Anthony, un mot sur les exports Oui, rapides. Euh, on a aussi, euh, grâce à ce nouveau moteur de liste, euh, des exports plus rapides, beaucoup plus efficaces, qui vont être en, en asynchrone. Donc, en fait, vous allez faire une demande d'export, vous allez recevoir un mail avec votre export. Euh, on a beaucoup insisté ce matin auprès de moi, euh, la, la technique, nos développeurs, pour dire qu'aujourd'hui, on était vraiment très performants euh, sur, sur nos exports. Donc, c'est euh, également une valeur de ce nouveau moteur de liste. Alors, une nouveauté qui est cachée, en fait, dans ces, dans ces applications, c'est que pour tous, les, tous nos clients qui utilisent euh, le paiement en ligne via Stripe, euh, donc, euh, en proposant le paiement par carte bancaire à, à leurs clients finaux, euh, nous avons anticipé la directive européenne, la DSP2, qui demande la réauthentification en cas de, euh, de paiement en ligne, même sur les paiements récurrents. j'ai appris entre-temps que ce n'était pas sur tous les paiements récurrents, euh, mais en, en gros, on, on le.. Tout ça pour dire que euh, si vous utilisez le module Stripe pour gérer les paiements par carte bancaire, euh, cette fonctionnalité-là a été anticipée, donc vous n'avez rien à faire de votre, de votre côté. Euh, un mot sur les, les de façon plus large sur les applications compatibles avec celle-ci on a sorti une marketplace pour, pour finalement donner une vue d'ensemble et classer par catégorie de toutes les applications tierces que vous pouvez connecter pour un échange d'informations à, à celle ci Donc rendez-vous sur marketplace.celci.com ou accessible directement depuis, depuis le site. Vous avez un onglet ressources marketplace et, et un mot sur, sur une distinction qu'on fait entre, dans la typologie d'intégration avec les différents outils pour lesquels celle-ci est compatible. Euh, je vais parler de, des intégrations natives. Euh, intégration native, de, de quoi s'agit-il ben, C'est que vous n'avez, en fait, on va vous demander juste d'authentifier de, que c'est bien votre compte. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est rarement compliqué. On vous, vous demande juste une clé, euh, voilà, un token pour dire que c'est effectivement vous qui êtes propriétaire de ce compte. Vous allez pouvoir connecter, je vais prendre des exemples en particulier, euh, Ringover que nous, on utilise. Avec celle-ci, Ringover, qu -ce qu'est-ce qu que ça propose euh, C'est une société française, d'ailleurs, qui propose, qui propose de la VoIP. Donc vous pouvez euh, gérer votre standard téléphonique directement depuis votre, euh, votre écran. On n'a pas besoin d'installation filaire dans tous les sens. Vous pouvez euh, mettre en place très rapidement pour beaucoup de, de, de, de, vos, de vos collaborateurs euh, des lignes personnalisées et ils pourront recevoir et passer leur appel depuis leur écran. Alors, quel intérêt ben, L'intérêt c'est que lorsque vous synchronisez une solution comme Ringover avec celle-ci, vous pouvez avoir un tas d'informations, soit passer vos appels déjà directement depuis celle-ci dans Ringover. Et lorsque vous avez un appel entrant, également avoir la fiche client qui s'affiche avec toutes les informations. Vous n'avez pas de besoin d'action manuelle pour dire oui allô, alors qui êtes-vous Je regarde. Non, vous avez tout qui va, euh, va s'afficher à votre écran. Ça vous fait gagner du temps et ça vous permet d'avoir finalement un service, une relation avec vos clients, vos prospects euh, qui, est, euh, qui, est, qui est fluide et, et dans un sens enviable je prends un, donc, donc il y a cette ringover qui est une nouvelle intégration native euh, j'en profite aussi pour parler d'une autre intégration native française dont qu'on est, qu est assez fier d'utiliser ici, il s'agit de Xeno Xeno, c'est un live chat. Alors c'est Justement, j'en parlais tout à l'heure, lorsque vous voulez vous adresser au support de celle-ci, vous avez directement depuis notre interface un accès à des personnes qui vous répondent, des personnes réelles, des humains, qui travaillent avec nous, qui vous répondent derrière ce, ce live chat. Et elles aussi, enfin ces personnes aussi, ont du coup la visibilité lorsque vous rentrez votre message de ben, qui, qui êtes-vous et quel est l'historique que nous avons avec vous dans, dans celle-ci. Alors, au-delà des fonctionnalités que propose bien sûr, euh, ben, Bringover pour la VOIP ou Xeno euh, pour le live chat, de euh, gestion des tickets, etc. Euh, voilà, j'en ai, ai, ai pris deux euh, comme ça, pour exemple, mais vous avez euh, l'ensemble de, euh, de, ces, de ces différentes applications compatibles avec celles-ci qui sont disponibles sur la Marketplace. Pour une partie d'entre elles, elles seront natives, donc, comme vous, avez, vous connectés et directement vous avez un, en un échange d'informations sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit, si ce n'est de vous authentifier. Euh, vous avez aussi une partie des intégrations qui sont disponibles via Zapier, via Blender, ce sont des connecteurs universels. Là aussi, demandez-nous, euh, en tout cas la partie celle-ci service, si vous avez un besoin spécifique d'intégration euh, ou de, de, de, de, voilà, de, de connecteurs avec euh, un transfert d'informations entre celle-ci et une autre application qui ne serait pas listée ou qui est listée, mais vous avez besoin de faire quelque chose en particulier. Euh, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes process, ça on le comprend. C'est pour ça que notre équipe Celle-ci Service peut aussi euh, vous proposer du développement sur mesure pour ces intégrateurs et passer en revue vos process pour vous montrer ce qui est possible de faire également avec celle-ci oui, complètement. Il faut savoir que ce que vient de vous présenter Jonas euh, résulte de deux choses chez nous. Euh, la, le besoin en interne, Ringover, Xeno, on en a besoin, on l'utilise tous les jours, mais également de ce que vous, vous nous demandez euh, en termes d'évolution. Euh, mon service vous a régulièrement au téléphone. Euh, on échange vraiment beaucoup avec nos clients. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on peut euh, et qu'on pousse certaines, euh, certaines connexions. Euh, donc, n'hésitez pas à continuer à le faire. Nous, ça nous fait progresser aussi. On arrive à la fin de la, la présentation. J'ai pas le droit de passer beaucoup de temps sur cette slide parce que c'est l'équipe technique qui dit à chaque fois « Non, non, non, mais attends, on n'est pas sûr d'être prêt, etc. On s'en fiche, on les écoute pas pour cette fois. » Oui, d'ici la fin de l'année, vous aurez la refonte des fiches clients avec un historique exhaustif. On appelle ça la timeline en interne. Ça va être hyper puissant, c'est-à-dire que depuis euh, une fiche client, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des interactions, peu importe que ce soit avec euh, une opportunité, que ce soit avec euh, un, de, un document, que ce soit un devis, une facture, etc., des commentaires, non, tout ça sera sur une seule ligne, ça va donner beaucoup plus de visibilité et, et, et, et, et je compte sur l'équipe technique, maintenant que j'ai annoncé c'est trop tard, de toute façon ça sort d'ici la fin de l'année. Euh, quelque chose sur lequel on est beaucoup plus serein par contre, la, enfin on est serein quoi qu'il arrive, sur les relances automatiques des devis et factures. Ça, ça sort euh, ce mois-ci, là aussi on va me taper sur les doigts, ça sort pas ce mois-ci mais en l'occurrence, euh, relance automatique des devis et factures sera possible dans celle-ci d'ici la fin de, de du mois d'octobre, euh, on vous envoie une newsletter à la troisième ou quatrième semaine d'octobre pour vous dire comment ça fonctionne. Et euh, là, d'ici la fin de l'année par contre, je reprends un peu de, de marge de manœuvre, des possibilités avec Zapier qui seront plus poussées. Zapier, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le connecteur euh, universel donc, qui vous permet d'envoyer des informations d'une application à une autre. Là, on va pouvoir envoyer des informations à partir du moment où, un, où une opportunité passe dans un stade de pipeline, dans un stade euh, de pipeline de vente à un autre. Euh, et euh, on va pouvoir associer les commentaires également dans les informations envoyées euh, via Zapier depuis, depuis celle-ci. Dernier point, ah oui, campagne, donc là c'est plus la partie marketing, hein, une campagne euh, ce, sur, cette, euh, sur ce mois d'octobre, on a un programme de parrainage qui est déjà puissant à celle-ci puisqu'on propose, lorsque vous nous recommandez des contacts et que ceux-ci ben, prennent un abonnement celle-ci, on, on, vous, on vous donne en cash euh, habituellement 20%, c'est une commission de 20% de l'abonnement de la première année de votre filleule. Euh, ce mois-ci, on double la commission, donc euh, profitez-en, donnez-nous des contacts. S'ils si signent avant le 31 octobre, à vous touchez non pas 20, mais 40 J'ai l'impression d'être un peu marchand de légumes quand je dis ça, mais, euh, mais dans l'idée, c'est vous qui en profitez, donc allez-y. Euh, J'ai un grand respect pour les marchands de légumes. Euh, 40 de commission sur l'abonnement de votre filiale sur la première année s'il signe avant le 31 octobre. Pensez à l'auto-affiliation. Vous avez une entreprise euh, et vous avez, vous gérez d'autres entreprises. Ça arrive à beaucoup de, de nos clients euh, qui sont des sérieux entrepreneurs. Vous pouvez, si vous êtes déjà client, affilié à un autre compte, vous pouvez en bénéficier. Ça vous fait économiser sur la première année. Et, euh, et aussi, je vous parlais des 20% au début, ben, c'est disponible pour les admins en tout cas. Euh, les admins, donc c'est les personnes qui, qui sont administrateurs du compte. Euh, vous, allez, euh, vous allez pouvoir bénéficier toute l'année directement dans votre espace parrainage sur l'interface. Et on arrive maintenant à la fin de ce webinaire et on va répondre à, à toutes vos questions. Et en plus pour ça, alors, on a guest, super guest. Viens, viens, viens, Alain. Attends. On va te faire une place. Ah ouais, viens entre nous deux. Monsieur Alain Mévelec, fondateur et CEO de celle-ci, pour répondre à vos questions, parce que dès que c'est technique, c'est lui qui gère. Oui, donc effectivement, je voulais intervenir parce que j'ai lu les questions pendant l'excellent euh, webinar. Euh, j'ai vu aussi que vous demandiez euh, tous une démo. Il euh, faut savoir que des webinars avec démo, on en fait très régulièrement. Mmh. On a bien noté la demande. Euh, je pense qu'on va vous en programmer un euh, beaucoup plus technique avec Anthony ouais. qui euh, connaît son métier là-dessus euh, très rapidement. Donc ça, on l'a bien noté. Euh, après, il y a les questions de Rudy, si tu descends un peu. Euh... Attendez, Attends, on a un petit problème technique. Euh, enfin, on avait Rudy qui nous parlait du moteur de recherche euh, en haut. Effectivement, il hein, faut, faut bien le savoir, on en est parfaitement conscient le fait de devoir choisir une catégorie ou autre, vous aimeriez bien pouvoir taper directement dans le champ et trouver n'importe quel objet, on est bien dessus. On est bien dessus techniquement, parce qu'en fait, ça part de la fiche client dont Jonas vous a parlé, euh, où euh, on va vous présenter une timeline avec tous les, les objets du client, qu'elles soient des mails, des devis, peu importe. Euh, tout ça est basé sur une nouvelle technologie de recherche full-texte qui s'appelle Elasticsearch, pour les techniciens que ça intéresse. Euh, voilà, donc c'est vraiment le la première chose que vous allez voir, c'est sur les fiches clients, les fiches opportunités. Euh, mais, mais, mais bien sûr, derrière, on va enchaîner, et, et virtuellement, tout ce que vous cherchez dans celle-ci sera instantané dans... Allez, les mois ou l'année qui vient, on est vraiment dessus à fond. On a une team entière technique qui travaille dessus. Euh, voilà, donc ça. Et il y avait une autre question de Rudy qui est intéressante. Rudy deuxième. Euh, oui, alors sur la saisie des factures fournisseurs, alors on est complètement dessus. C'est une top priorité chez nous. Euh, on va vous proposer, je pense, assez rapidement une solution euh, native euh, qui vous permettra de, de automatiquement euh, envoyer des factures fournisseurs par mail, à celle-ci pour qu'on les encode et tout. Donc tout ça c'est prévu. Euh, et, par, et en parallèle, euh, on travaille aussi à la connexion d'outils comme Receipt Bank euh, que vous retrouverez alors sur la marketplace. Euh, voilà. Donc c'est vraiment tout à fait, tout à fait un sujet euh, important. Euh, après, euh, on avait quoi Alors sur l'export pour fiducial. Franchement, la fois faut appeler le support. Euh, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Les, les sports comptables, celle-ci, on peut organiser euh, l'ordre des colonnes et tout de manière à faire ça euh, euh, beaucoup plus simple. Euh, pour les relances automatiques, oui, oui, c'est bien ça. Hein. Vous allez pouvoir faire des, des, des programmes de relance automatique avec des outils assez fins que vous découvrirez bientôt euh, pour les devis euh, et aussi pour les factures. Et bien sûr, bah, on parle de, de, de relance de paiement. Euh, euh, voilà, tout à fait. Euh, « Avez-vous fait des améliorations sur Redactor euh, Non, alors franchement non, là on est vraiment sur des sujets euh, euh, dont vous allez mesurer l'impact assez rapidement. Euh, voilà. Par contre, euh, c'est tout à fait dans notre roadmap et on va y revenir euh, juste après. Euh, voilà, je profite. On a passé pile une demi-heure, on est rentré dans le, dans le timing. Il euh, y a d'autres questions qui arrivent, mais nous, on était limités à, à 30 minutes sur, sur cette intervention. Euh, ce que je vous propose, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de vous adresser au support directement euh, via celle-ci, et sinon, on, on, répond, on répond au mail. Oui, on va regarder euh, vos, vos questions à, après coup, hein, on les garde, hein, donc si, si besoin, on vous recontactera euh, euh, un par un, il n'y a pas de problème. Très bien. Merci en tout cas pour votre assiduité et on vous dit au prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée.